Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi. Il a point, il a point mon Seigneur, c'est pourquoi nous nous inclinons encore ce soir devant ton trône de grâce pour te dire tu es notre maître, domine encore sur nous notre Dieu, prends l'autorité comme tu le veux mon bien-aimé Seigneur, nous serons toujours soumis Seigneur, dis simplement et mots, nous agirons comme tu le veux, Seigneur que ton nom soit exalté pour ce que tu es pour nous encore aujourd'hui, pour ce que tu seras encore bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous chantons les chants des Sion de tout notre cœur, parce que nous savons qui tu es mon sauveur. Oh Dieu, même si le monde ne te connaît pas, mon béni, mes père oh Dieu, mais nous nous te connaissons, Seigneur. Ta main est tellement si puissante, elle est glorieuse, mon roi. Nous pouvons contempler la magnifique taf Seigneur, tu es vraiment parfait. Merci réellement pour ce privilège d'être dans ta maison Encore ce soir, notre Dieu Voir avoir chanté réellement aussi les chants de victoire Pour ce que toi as été ce que tu es pour nous Encore aujourd'hui, mon bénéfice Père, oh Dieu Merci encore d'être éclairé par toi Encore aujourd'hui, jour, mon bénéfice Père Saint oh Tu es celui qui a porté aussi nos fardeaux, mon mes Père, oh Dieu Oh, nous sommes réellement dans la joie, mon béni, Père, Dans l'église, mon Seigneur De voir que tu es notre protecteur, mon bénéfice Père, Dieu Nous avons vraiment un refuge, mon bénémoine Seigneur. Seigneur. dans le monde tant à gauche et à droite, mon roi Nous avons une ancre solide et sûre, mon bénémoine Seigneur, c'est toi notre Seigneur. Oh Dieu, tu es notre guide, mon bénémoine, Père Saint. C'est pourquoi nous considérons ce que tu fais comme étant parfait pour nous, Père. Nous acceptons ce que toi tu y es, mon bénémoine, Père Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. conduis encore davantage, mon roi. Nous voulons simplement laisser conduire par toi, Seigneur. Merci pour les cantiques qui ont été chantées, Père. Merci aussi pour les âmes qui t'ont loué encore ce soir, mon bénémoine, Père Saint. Ah, nous sommes heureux de voir réellement regarder, voir ce que tu as été capable de pouvoir faire, mon Seigneur. Tu le fais, mon bénémoine, Père Tibissant. Même si nous ne voyons pas de nos Dieu, mais tu le fais, Seigneur. Nous croyons simplement par la foi. Nous avançons par la foi avec toi, mon béni, mes Seigneur, reconnaissant que tu es vraiment le Dieu. Sois béni encore ce soir, mon béni, mon Père Dieu, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci pour la grâce et trans. Seigneur, pendant ce soir, aujourd'hui, avec nos Pères. Merci pour ta présence divine, mon béni, mon Père Tubissant, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de jésus christ Amen. Oui, que son nom soit exalté et glorifié encore ce soir. Nous réalisons combien il est bon. Qu'il soit béni pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Vous pouvez vous asseoir. Il est digne d'être aimé de tout notre cœur et de pouvoir vraiment aussi être exalté, peu importe notre état et notre condition. Le Seigneur est celui qui mérite la gloire et l'honneur et aussi tout ce qui est nécessaire. Il vaut mieux donner à Dieu toute la gloire c'est vrai, mon frère et ma soeur, parfois nous ne réalisons pas, mais nous le remercions parce que c'est lui qui nous instruit et il nous élève à des hauteurs pour que nous comprenions réellement que ce qu'il est est vraiment ce qu'il dit. Et c'est cela aussi les privilège que nous avons de pouvoir réellement aussi considérer Dieu à sa juste valeur et à sa façon de pouvoir agir et de faire les choses parce que nous constatons effectivement que il est vraiment un Dieu qui tient toujours à ce qu'il a dit L'homme avec le temps, c'est vrai que les choses changent aussi Sa façon de concevoir et de comprendre les choses aussi change d'une certaine manière Mais ce qui est extraordinaire c'est que Dieu ne change jamais Ce qui est aussi extraordinaire c'est que ce qu'il a dit même dans les temps passés Il ne le change pas en fait Il demeure vraiment toujours pareil Et cela qui fait de lui effectivement l'autorité suprême et aussi, il démontre qu'effectivement, que cette autorité, il est le seul à pouvoir la détenir. Parce que c'est celui qui nous dit ce que nous pouvons faire. Parce que tout est soumis à lui. Nous sommes soumis à lui. Le monde est soumis à lui. Donc tout ce qui est dans le cieux, sur la terre, est soumis exactement aussi à lui. Nous sommes touchés de pouvoir réellement voir que c'est Dieu qui, qui existe par lui-même. C'est comme ça qu'on appelle effectivement Elohim, c'est-à-dire l'être qui existe par lui-même et parce que pour qu'il soit appelé Dieu il fallait qu'il puisse manifester effectivement aussi la création donc il a créé alors maintenant on l'appelle Dieu parce qu'il est devenu un être qu'on doit adorer donc nous l'adorons parce qu'il a fait de nous ses créatures effectivement il a manifesté effectivement qu'il avait la puissance de à l'existence les choses que c'est quand même extraordinaire frère et sœurs quand nous pouvons observer l'homme tel que nous sommes, nous nous regardons effectivement. Alors vraiment, s'il y a quelque chose qui soit parfait, c'est l'homme aussi. Amen. Et oui, l'être humain est, est, est parfait. Il n'y a absolument rien qu'on peut retrancher de l'homme, ni qu'on peut ajouter de l'homme, en fait. Et c'est pour que nous comprenions que c'est lui qui a créé l'homme, il est vraiment plus intelligent et plus sage. Parce qu'il a pensé dans tout le moindre détail. Dans les choses qu'il faut, vous savez, quand on fabrique des voitures, regardez, si voyez des voitures de 1930. Vous voyez effectivement comment elles sont. Et puis en 1940, et puis en 1977, 70, 80, vous voyez, les voitures, les carrosseries. jusqu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on améliore tout le temps. Mais Dieu n'a jamais amélioré l'homme. Depuis que l'homme a été créé, il n'y a rien que Dieu a dit, je vais améliorer ou faire de meilleur. Non, l'homme est toujours resté l'homme. Que les années passent, c'est toujours l'homme. C'est vrai, frère et sœurs. Nous remercions Dieu de sa façon de pouvoir. Il nous démontre aussi qu'effectivement que et quand il dit quelque chose ou il fait quelque chose, il ne peut jamais y avoir d'erreur. C'est qu'il sait, effectivement. Et s'il si t'a appelé, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur en t'appelant toi. Nous remarquons qu'effectivement que souvent nous ne réalisons pas en réalité le bienfait de ce Dieu à notre endroit. Vous savez, il y a notre sœur, Rebecca, qui, qui m'a appelé aujourd'hui, et puis bon, il m'a parlé, puis il m'a envoyé un message. Elle m'a dit quelque chose qui, qui m'a touché. J'ai dit que Dieu puisse accorder la... Elle m'a dit une chose qui, qui a touché le cœur, évidemment, comme elle exprimait la chose. Elle dit, dimanche, nous avons écouté la parole de Dieu, et puis elle m'a dit, mais je me suis posé la question de pouvoir savoir combien y a-t-il de frères, ou parmi nous, effectivement, qui avons réellement compris et saisi ce que nous avons entendu. Parce que, elle me dit, mais parce que quand je suis sorti, euh, je, je, je pouvais peut-être m'y attendre à ce qu'on puisse être là avec des frères en parlant de ce que Dieu venait de pouvoir nous montrer et nous parler. C'est ce qu'elle disait, disait tout à l'heure. Elle dit, je me suis posé la question de pouvoir savoir, est-ce qu'il y a eu quand même des frères et sœurs C'est vrai qu'on est resté longtemps, mais est-ce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont réellement eu à pouvoir comprendre et saisir, effectivement, ce que le Seigneur a voulu que nous puissions saisir. C'est vrai que quand elle, elle m'a parlé comme ça, elle a parlé en, hein, comme ça, vite, et, et puis je me suis posé la question, j'ai dit, euh, c'est vrai, qu'en est-il en fait Parce que, si nous remarquons très bien, frères et sœurs, ce que nous entendons, c'est que le Seigneur nous amène vraiment dans les hauteurs. Et ça, je sais parfaitement très bien que ce n'est pas facile pour que le commun des hommes tels que nous sommes, nous puissions arriver à pouvoir les saisir. C'est pour ça que vous remarquez très bien qu'il est parlé de la révélation dans l'Apocalypse. Plusieurs personnes ont saisi les livres d'Apocalypse, effectivement, ils l'ont lu, ils ont parlé, effectivement, mais jamais ils sont arrivés à pouvoir comprendre. Peu importe ce qu'on pouvait lire donner comme explication, c'est difficile. Or, si vous comprenez très bien, la Bible nous fait savoir que c'est... Juste lire, effectivement, ce que nous avons eu à pouvoir. Juste simplement une écriture pour que nous puissions voir. Regardez bien, chapitre 1 d'Apocalypse. Il dit une chose qui est toujours frappante ici, il dit révélation, révélation de Jésus Christ donc c'est révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. donc il dit bien que pour montrer à ses serviteurs donc nous devons comprendre qu'effectivement que ce ne sont pas des choses qui sont données à tout le monde c'est pour ça que et quand bien même on peut s'asseoir et que même la parole de Dieu nous soit ouverte, il est, il est une chose qu'on doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment saisi la chose Ah oui, mon frère et ma soeur, c'est important parce que si tu n'as pas saisi la chose, effectivement, c'est que tu es étranger au programme de Dieu. Parce que si Dieu déploie son programme pour que nous... Frère et soeur, nous réalisons quelque chose de très important dans la parole de Dieu. C'est si que, moi, ça m'a beaucoup frappé aussi. J'ai dit, Seigneur Jésus, de tout le temps qui s'est passé, quand vous regardez, effectivement, depuis que la parole a été l'effusion du Saint-Esprit, effectivement, comment les choses sont passées avec les actes, effectivement, comment ils ont mis en application, c'est les actes en fait, dans la mise en application, effectivement, de la parole qu'ils ont reçue du Maître lui-même. Ah ben oui, c'est ce qu'il dit, mais baptisez, frère, il comme ce que je veux dire, mais les effectivement. Ils ont baptisé les âmes. Fraction de pain, parce que fraction de pain, effectivement, comme, comme on prend effectivement aussi la scène, scène mais c'est le Seigneur qui a eu à pouvoir leur montrer, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand l'apôtre Paul est entré en scène, il dit, mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est dire que c'est le Seigneur. Et on voyait comment il mettait donc en pratique ce que... Ça, c'est le modèle parfait. Nous avons vu comment les Saint-Esprit pouvaient agir, effectivement. Et puis, nous sommes entrés maintenant dans les phases des âges, comme on l'a fait par, effectivement, l'âge de Fès. Vous avez remarqué, effectivement, aussi combien, pendant toute cette période-là, des frères et des sœurs se sont donnés à la parole de Dieu. Et combien ils ont été passés par des... Des situations tellement difficiles, et flagellées, et même sciées, l'âge des ténèbres, effectivement. Donc, tout ça, vous avez entendu, effectivement. Donc, tous ces gens-là, qui sont morts ici, vous, vous mangez bien les frites, vous mangez, vous dormez très bien dans vos maisons. Non, c'est pas pour vous faire rire, mais c'est vrai, frère. Vous mangez très bien aujourd'hui les, les poulets, vous pouvez même achetez à un héros, donc vous avez tout. Mais nos frères qui nous ont précédés, c'est pour ça que je ne sais pas si vous, vous observez effectivement les choses de la bonne manière et que vous comprenez et que vous réalisez effectivement le privilège que Dieu nous a fait. En fait, nous, nous sommes plus privilégiés que eux. Vous avez aujourd'hui des voitures tout confort et ils marchent à pied. Tous des chevaux, mon frère, effectivement, pour aller là-bas, pour parler de Dieu, effectivement, pour saisir. Et il parcourait, il disait, même notre Seigneur, il a marché à pied. Mais vous aujourd'hui, vos parents ont des voitures avec 500 portières, des ceintures, des, des coussins moelleux, vous, vous asseyez dessus. Mais ce n'était pas comme ça. Pour cet évangile ici, les gens ont souffert. Toi, quel confort tu as Regardez, tu as surtout des fauteuils. On a même, même les tissus, on te bien et tu murmures, frère. Qu'est-ce qui vous manque, frères et sœurs? Vous des des maisons bien confortables. Et ils n'avaient pas de maison comme le vôtre. Hein vous avez besoin du poulet, Thomas, il fallait il faut attendre des saisons. Mais vous, pas n'importe quel moment. Thomas, il de manger. C'est la période de l'abondance. En fait, on a tout ce qu'on a besoin. Quand on peut les trouver sur le marché. Et vous vous plaignez encore, mon frère. Et vous vous plaignez encore, ma sœur. Ces, ces frères qui nous ont précédés et soupirer après des temps où on pouvait s'asseoir avec eux pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et c'est qu'effectivement que ils entendent parce qu'ils savaient une chose qui est, si c'est un homme envoyé de Dieu, comme Paul, comme Pierre, tout ça dit, mais c'est que le Seigneur va leur parler. Ils avaient conscience effectivement de, de, de, de cette grâce. C'était en fait un moment où l'esprit du Seigneur, et est les, les gens avaient besoin de cela, d'entendre, de pouvoir également aussi prendre part à ces choses, effectivement. Très importantes effectivement. Ils ne même pas autant, effectivement. Non, non, non. C'était des gens qui disaient, mais parce que pourquoi Ils avaient Conscience d'une chose, que le Seigneur, lui, il revient bientôt. Nous nous sommes habitués, hein Bien dire frère, nous croyons. En tout cas, la vérité, c'est que nous ne croyons pas vraiment, que le Seigneur revient bientôt. Nous sommes entrés dans ces habitudes, vous voyez, il revient bientôt, oui, oui, bientôt. Mais en fait, non, parce que, vous savez pour quelle raison aussi, frères et soeur Parce que la séduction a été aussi son apologie, maintenant. Les diables, vous savez, avec tout ce que nous voyons, effectivement, et comment les choses montent, effectivement. Mais lui aussi, il monte effectivement aussi. Quelle distraction n'avons pas aussi aujourd'hui, effectivement, nous l'avons parlé, effectivement. Il disait, à l'époque, effectivement, il n'avait pas de GSM. Il n'avait pas de Facebook. Il n'avait pas de WhatsApp. Il n'avait pas tout. Qu'est-ce que vous avez là, tous effectivement, okay, tous les bataclan que vous avez, effectivement. Il n'avait pas. Ces gens étaient consacrés au Seigneur, c'est vrai. Dans cette époque ici, effectivement, mais c'est l'époque la plus terrible. On vous a tout donné. Vous savez pourquoi vous avez tout ça? J'ai béni Dieu, frère et sœurs, parce que, vous savez, il y a un homme de Dieu sage. Sage, sage, sage, c'est Salomon. Il a dit au Seigneur, il dit, Seigneur, mon Dieu, ne me donne pas beaucoup. Ne me donne pas beaucoup de peur je ne t'oublie. Mais ne ma prie pas non plus de peur que je puisse maudire Dieu. Donne-moi le juste. Qui peut dire cela aujourd'hui Qui peut dire cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur <rire> Pourquoi Parce que ces hommes, ils avaient quelque chose de très important. Mais parce que quand j'ai trop, alors à ce moment-là, pas pensées ne sont pas Et c'est vrai, c'est la vérité. Satan est, et oui, monsieur... Toujours prier effectivement parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir chercher la face de Dieu. Ah, nous pouvons regarder dans les scènes Écritures comme nous l'avons vu. Je me pose la question si vous avez vraiment saisi. Avoir ce, ce privilège de réaliser que nous ici, sans nous, il n'y a pas la perfection. Je, je, je sais pas en fait c'est là qu'on qu réalise en se regardant du seigneur jésus si hier je t'ai chanté avec des aventures c'est à dire que bon comme ça mais aujourd'hui mon frère et ma soeur nous, nous arrivons à pouvoir réaliser une chose avec la grâce que dieu nous accorde que nous s'ouvre que en réalité c'est vrai dieu du ciel et de la terre en fait les choses dont on pouvait lire que ça va se passer, nous voyons aujourd'hui que ça devient possible. Que ces choses maintenant, quand on a vu ça, dit mais elles sont devenues pour nous palpables et comment encore Accessibles. C'est la vérité. Parce que pourquoi tu es assis là Pourquoi tu t'assises dans cet endroit Pourquoi tu te bats tous les mardis, les jeudis les dimanche Frère et dimanche Frères et sœurs, posez-vous la question c'est pour que ces choses dont on lit dans les Saintes Écritures, vous puissiez aussi dire, « Mais Seigneur, est-ce si possible pour moi maintenant ?» Oui, c'est ça la foi. Elle doit atteindre ce niveau-là. Vous tu dis, « Mais oh mon Dieu, et c'est vrai qu'on lisait, on lisait, on lisait, mais maintenant, je réalise que nous sommes quand même entrés dans quelque chose. » Comme Jean pouvait le dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pour ça que j'ai parlé des choses. qui ne dépassent sans comprendre que Dieu te bénisse. Mais maintenant, maintenant, ici, là, mon œil a vu ces choses. Vous savez, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, ce que. Non, non, non, non, non, Dieu, il dit, mais tous nos bien-aimés, frères et sœurs, qui étaient tellement. Ces gens-là qui avaient la foi, la Bible le fait d'aborder. Il dit, mais ils ont vu ces choses, de loin, Ils les ont salués. Il savait que, oui, monsieur. Oui, c'était palpable, il mais, peu importe, même si, je dois encore... plus, ce pas un problème, j'essaie une chose, que ces choses-là, même si, maintenant, je ne tout pas, mais ces choses-là sont pour moi. Parce que Dieu les a amenés à un niveau tel qu'ils pouvaient avoir cette foi et croire. Nous avons lu avec, nous. Ils ont vu, ils ont salué des gens. Des choses il leur avait été promis. Vous savez, c'est là euh, je mime, la foi. Vous savez, souvent, les gens, vous entendez les gens dire, oh, comme cela a été souvent dit aussi, effectivement, ah, les teneurs nous donneront la foi de l'enlèvement. C'est souvent ça qu'on entend, effectivement, parce que il faut que nous puissions avoir qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Vous avez entendu Beaucoup. Et puis ils ont ajouté que les teneurs, les teneurs vont nous donner la foi de l'enlèvement. La question qu de pouvoir savoir, c'est poser d'abord la question qu de savoir, qu'est-ce que c'est que la foi de l'enlèvement Ce quoi pour nous la, la foi de l'enlèvement et puis quand on nous dit que ce sont les tonnerres qui vont nous donner, donc euh, la foi de l'enlèvement, cest dit dans l'Apocalypse chapitre 10, donc les tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. Et tout le monde croit cela, évidemment. Je sais qu'il y en a parmi nous quelques-uns qui ne saisissent pas encore très bien ce que c'est, mais bon, c'est peut-être... Posez-vous toujours la question. D'abord, qu'est-ce que c'est que la foi ça, c'est une question qu'on doit se poser. Oui. Nous savons que la foi, dans Hébreux chapitre 11, est une ferme assurance, une chose qu'on espère. C'est une démonstration, nous démontrons les choses effectivement. Donc, c'est-à-dire que, regardez, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, qui pour nous, en fait, la foi, votre attention... La foi nous introduit dans la réalité de l'invisible. Avec la foi, l'invisible devient bien sûr. L'impalpable devient. Parce que des hommes comme Sidion, des hommes comme effectivement aussi Samson, des hommes comme effectivement Moïse, comme Josué. et toujours eu à pouvoir dire Seigneur si on prend un scientifique aujourd'hui il va vous dire c'est pas possible chose pareille ne peut pas se faire pourquoi parce que le soleil est dans des, des milliards de milliards de kilomètres de la terre ici jusqu'à là bas Mais toi et moi qui sommes ici vous savez nous sommes ici juste juste à l'os ici si tu cries, est-ce qu'à l'eau, on va t'entendre Bon, maintenant, prenez la descente de la terre. Jusqu'au soleil. des kilomètres, donc déjà, moi, un homme, quand je pose, je dis, mais si je refais, ce n'est pas possible. Mais un homme qui était là, sur la terre, effectivement, dans une contrée lointaine, il se met debout, il regarde le soleil. Il ordonne au soleil. Il dit, Soleil, frère et sœurs, Josué était un homme comme vous et moi. Qu'est-ce qu'il avait de plus Mais la foi, monsieur La foi rendait la chose possible. Là, maintenant, il m'a dit, Mais ça, c'est possible. Ce n'est pas possible dans l'imagination. Non, non, non, non. C'était possible dans la réelle. Et c'est si réel. C'est cela qui met les choses en action. Soleil, arrête-toi. Donc, il leur donne au soleil. Et le soleil a obéi. Il s'est vraiment arrêté dans sa course. Donc, nous comprenons que c'est quelque chose qui est important pour que tu entres dans des choses qui sont spirituelles et surnaturelles. C'est pour ça qu'on nous dit que sans la voix, il est impossible d'être agréable à Dieu ce que vous avez comme foi, ce n'est pas vraiment la foi que Dieu demande. Parce que la foi qui vient de Dieu amène aussi ce qu'on appelle la transformation avec. Bien sûr que oui. Vous... Regardez ce qu'il dit, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, frère? Mais c'est dans la Bible. Là. À ceux qui l'ont ah, à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné le pouvoir. Transformation, non De devenir. Des... Voilà. Ça, c'est une prison. Qu'est-ce qui triomphe dans ce monde ici, effectivement C'est toujours. Mon frère et ma soeur, pour que toi, tu sors du tombeau. Vous prenez tout à la légère, vous vous moquez, vous le regretterez. Parce que toi, quand tu meurs, tu meurs, ton corps est parti es fini. Tu tu dans les tombeaux, il n'y a plus rien. Tu vas, ce corps n'interfère plus. <rire> Mais comment tu peux sortir de là Vous savez ce que la Bible dit Votre attention, vous qui êtes là-bas, pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Tous ces gens qui sont morts là, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible dit effectivement vous va lire avec vous, hein, pour que vous puissiez comprendre de, de quelle manière si nous pouvons les, les trouver avec vous. Hein. Nous l'avons probablement lu, je pense. Ah, c est, c est, c est, ah pardon, je suis dans l'Apocalypse, je suis dans les Hébreux, je pense. Ah oui ah, je suis là, oui, ça... Oh... Hum, hum, hum... Ah, ok... Monsieur. Merci, merci, Hébreux Hébreu au chapitre 11, hébreu au chapitre 11... Mm -hmm. Ah, ah, ah, ah... Ah, il dit... Ici, au verset... Euh, Verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Vous comprenez donc La foi apporte la transformation, le changement. Est-ce que vous comprenez Donc, elle a une action, en fait, la foi. Donc, quand on a cette foi, eh ben, l'action doit se... Suivre, effectivement. Et puis il dit, mais continue, effectivement, que et, et, et malgré son âge avancé, fut donc rendu capable d'avoir une postérité. Parce que, gloire à Dieu, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est comme ça, je vous vois aussi Donc, elle a cru que c'est Dieu ici, il est fidèle à sa parole, il est capable. Et bien, c'était aussi la même chose qu'Abraham espérant contre toute espérance, il y a une pleine conviction que ce que c'est Dieu promet, il est capable de pouvoir aussi l'accomplir. Donc, s'il si fait une promesse, c'est sûr et certain que ça ne peut pas passer, et c'est là que la foi s'agrippe. Maintenant, écoutez, très bien, on continue, il dit, verset 12, il dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps. Vous entendez comme ça la Bible dit Complètement usé. Parce qu'on dit, mais il est vieux. C'est comme ça qu'on voit là, il est vieux. Aura-t-il encore la force Vous comprenez ce que je veux dire Mais il dit, la Bible dit même ici, usé. Un homme usé. C'est-à-dire que c'est scientifiquement parlant, c'est aussi impossible. Il est usé, donc comme il est usé, il n'y a plus rien. Il ne sera même pas capable, il n'y a plus rien. Mais voilà comment Dieu fait ici. Il dit Mais c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps, naquit une postérité nombreuse. Comme quoi Comme les étoiles du ciel. C'est ce qu'il avait dit le Seigneur Abraham, alors qu'il venait de sortir effectivement des champs. Vous vous souvenez Il dit Mais voilà, je m'en vais sans postérité. Et puis il dit Non, non, non, non, Abraham, Abraham, Abraham, écoute Dieu est toujours merveilleusement bon. Lève les yeux vers le ciel. C'est pour ça, toi, frère, quand on t'appelle frère, il faut savoir pourquoi tu es devenu frère. Quand on te dit sœur, il faut savoir pourquoi tu es devenu sœur. Qu'est-ce qui fait de toi que tu sois un frère ou une sœur C'est quand tu peux comprendre ces choses maintenant que tu peux maintenant savoir à quelle position tu peux arriver à pouvoir avoir. Vous savez, dans les scènes dans d'écriture, quand euh, ceux qui étaient donc euh, à sa droite, ils lui ont posé la question. Seigneur, quand avons nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand t'avons-nous vu sans vêtements et t'avons-nous donné des vêtements? Quand avons nous vu ceci et cela, effectivement, avons-nous fait cela? Il répondit, mais ah, mais à chaque fois que vous l'avez fait à l'aide des plus petits de mes frères, c'est donc à moi que vous l'avez fait. En fait, ce qui est toujours surprenant dans ça, c'est que ces personnes-là, ils ont fait cela, ils ont complètement oublié. Ils ne se sont même pas, ils se souvenaient même pas de quel moment j'avais reçu mon frère Christian à la maison, que j'ai fait mon poulet que je lui ai donné, ou que je lui avais donné un, un costume ou quelque chose. Comme ça, en fait, tout cela n'était même plus dans leur pensée. C'est là le point qu'on doit comprendre. Pour quelle raison on ressort là-dedans Mais c'est parce qu'ils ont fait sans attendre que. Frère Jonas vient toujours dire, ah merci mon frère, parce que le pantalon que tu m'as donné, il me va très bien, frère, merci beaucoup. Ah, bah, ah gloire à Dieu, il m'a dit merci. Parce que si Frère Jonas ne te dit pas merci, il dit, mais Frère Jonas, ça va, Frère Jonas Parce que tu attends qu'il te dise, oh merci pour le pantalon, c'est qu'il y a un souci quelque part. J'ai donné, j'ai donné. Je n'attends pas qu'il vienne me sonner, « Oh, frère, frère, mon frère, Alléluia, hein, ton pantalon, il est bon, etc., etc. » Non, si il sent dans son cœur les désirs, parce que je ne lui ai pas donné pour qu'il vienne me dire merci. Non, c'est important. Dans notre société ici, c'est comme ça qu'on dit, « Mais je te donne, tu dois quand même me dire merci aussi. » Puis si tu ne l'as pas oublié, je t'ai donné aujourd'hui, l'autre jour qui va venir aussi. C'est. J'ai payé le restaurant pour toi. Mais tu dois comprendre que. tu Maintenant, je t'explique. Hein. J'étais invité aujourd'hui, j'ai payé. Toi aussi, n'oublie pas. Il faut m'inviter aussi. Vous priez pour moi aussi. C'est dans nos coutumes. Dans nos mœurs. Vous savez, moi, j'étais. Je, je, je, je, je, je enfin bon, une part de. Quand j'ai entendu pour la première fois, non, que. Ben, et il dit, oh, je vous invite au restaurant, vous êtes au restaurant, vous savez, nous, alors, les vidéos, il dit, oh, Et Jean Gabin m'invite au restaurant, je vais bien manger tout ce que je veux là, il n'y a pas de problème, ok. Ah, je n'avais rien, vous n'avez rien dans votre bouche, parce que c'est lui qui dit, viens, on va aller prendre un verre, on va manger ensemble, je vous invite pour aller prendre un verre, on va manger un petit morceau. Dis, oh, ah, j'avais faim, je n'avais absolument rien dans mon ventre. Et puis, je n'avais pas d'argent. Alors là, j'ai commencé à être heureux. Je dis, il est bon ce Jean Gabin. Mais vous arrivez, passez commande, vous vous dites, ouh, ouh, les yeux, si, c'est comme ça, je dis, Jean Gabin va payer. Tu passes la, la plus grosse partie de la viande que tu aimes là. Eh bien, ça vient, on te sert avec tout ce genre, avec, tu regardes, et puis, paf, boum, tout le monde mange, effectivement. <coughs> Jean Gabin dit, OK. Euh, on vient avec la facture. OK, bon, moi, je paye pour mon assiette. En fait, <coughs> <rire> et tu, tu deviens sans mot, et ce que j'ai mangé c'est pas moi qui ai mangé, c'est toi qui as mangé, donc j'ai dit je vous invite, mais c'est pour qu'on participe tous j'ai dit alors faut pas dire je vous invite hein? faut pas dire je vous invite vous savez, on a ces habitudes là je vous invite, non ne dis pas je vous invite parce que tu dis ça, je vous invite moi avec ma façon de voir je sais que je suis invité je vais manger comme je veux je bois comme je veux la fatigue vient. C'est pour Jean Gabin. Et vous comprenez, c'est ça. Dont... Mais bref. Nous comprenons que, effectivement, que là, dans le... nous revenons de l'Écriture pour, pour partir à la maison. Et là, on nous dit, c'est donc, c'est pour, pourquoi d'un seul homme, déjà usé des corps, n'a qu'une une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Nous disions que quand Abraham a dit au Seigneur, je m'en vais sans enfant, dit, mais viens Abraham, lève les yeux vers le ciel, contre les étoiles. maintenant, parlant, moi ici, si on me dit ça, on dit, dit compter les étoiles, je vais me regarder. Je dis, oh Seigneur, les étoiles, quand même. Et puis, je ne suis qu'un seul homme. Quand je regarde les étoiles, ils sont très nombreux. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Le doute. À cause de la réflexion. Mais c'est vrai. vrai. Tu regardes quand même, je suis un homme, je regarde les étoiles. Il me dit, contre les étoiles, je peux compter, mais ce sont des milliers. Et puis si je reviens à moi-même, j'ai dit, mais Frère Seigneur, quand même un seul homme, même si je dois, bon, enfin bref, j'ai peux vivre, même si c'est 100 ans ou 120 ans, quelque chose comme ça. Mais moi-même, je ne peux pas voir milliers. Et vous comprenez les raisonnements Mais ce qui est extraordinaire avec Abraham, il a regardé, même dans son fond fort intérieur, subconscient, il a cru que cela, Dieu lui a donné. Il n'a pas douté, en fait. Cet homme a regardé, dit, gloire à Dieu, dis donc. Il savait très bien. Gloire à Dieu. Non, en tout cas, Dieu nous fait passer par des moments tellement impossibles naturellement pour que nous ne puissions pas nous habituer avec les naturels, mais que nous habituons avec les surnaturels pour que l'impossible soit rendu possible pour nous. C'est vrai, frère. C'est la vérité. Sa femme était est stérile. Pas d'hier, mais depuis sa naissance. Vous avez entendu, frère? C'est pourquoi d'un seul, comment, comment ça, pour moi, ça pourrait être possible que, avec une femme que j'ai stérile, que je puisse avoir, c'est comme, c'est comme, c'est comme, je dis, quand, je suis en parenthèse, ne vous fâchez pas, je suis en parenthèse, parlant de Stérile. Abraham, quand Dieu lui a parlé de cela, il n'a pas directement visé, tourné les yeux vers la stérilité de Sarah. Il a rendu compte Dieu ici, puisqu'il me l'a montré, il est capable. La foi vous change. La foi vous donne une autre façon de voir, des lunettes tout à fait spéciales. Parce que quand vous ne l'avez pas, vous savez, vous ne voyez pas tellement très bien. Mais maintenant que vous mettez des lunettes, il dit Mais là-bas, c'est mon frère Rosario. Mais avant, je devais faire comme ça. parce que Pourquoi Parce qu'on voit un peu flou. Mais quand tu mets les lunettes, il dit Alléluia. Frère Rosario, que Dieu te bénisse. Il dit Oh, il a vu, il dit Même de loin, il voit bien. C'est ça, les yeux de la foi. Donc, effectivement, que, quand c'est naturel, tu vois qu'il y a un mur où tu ne vois rien. Mais la foi voit au-delà, monsieur. Une démonstration. Parce qu'en fait, pour toi, tu, tu, tu as vu, tu l'as touché la chose. Vous comprenez Ce n'est pas une phrase Non, non Dieu nous explique ce que c'est, en fait. C'est que là, je regarde, je vois. Les gens vont dire, oh, comment est-ce que... Les autres, qui voient pas tellement tellement, mais ils regardent ils oh, on ne voit rien. Des midi. Non, non, non, non. Que Dieu te bénisse, mon frère Rosario. Mais comment ils vont voir des midi, Mais parce qu'il a mis les lunettes. Et alors, avec les lunettes, ils voient très bien là-bas au fond. Il voit bien la personne et il dit gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça qu'Abraham, comme l'Écriture le fait savoir, il dit, quand Dieu lui a dit, compte des étoiles, il n'a pas eu à pouvoir laisser, en fait, vous savez, ses yeux flous qui montent. Il a laissé les yeux flous, il a mis les lunettes. Ce qu'il a mis, c'était les yeux de la foi, en fait. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parce que... Quand vous avez les yeux naturels, les choses que vous voyez qui sont pour problématiques sont impossibles. Mais quand vous avez les yeux de la foi, parce que, expliquez-moi, frère, ça. Comment un homme qui a vécu dans les palais royal puisse regarder les gens qui travaillent dans la boue, dans la saleté Non, frère, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous peut le faire. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui remplace la vue de l'homme. Vous savez ce que la Bible dit dans, dans, dans, dans le livre des Hébreux, hein, juste, regardez, regardez, regardez cela, je pense qu'il en parle ici. Ah, chapitre toujours 11, verset euh, 20, 24. Ah. Mmh. Regardez, regardez très bien. Mmh, mmh. Ah. Mmh. Verset, verset, verset 24 il dit C'est donc par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt C'est comme ça vous aussi, non? Plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre, hein? vous savez ce que c'est l'opprobre, c'est le mépris que vous avez, quand le... oh, vous savez quand vous, quand vous étiez encore dans le monde, vous mettez, vos pétez du là, on voyait encore, et puis comme ça vous vous, vous coiffez certainement, comme Marilyn Monroe, et vous avez des... c'est ça en fait, parce que les critiques qui viennent, oh, mais vous vous habillez bien, vos jupes étaient bien, maintenant vous mettez les sacs, avant on pouvait voir, vous comprenez ça donc tout ça, pourquoi Pour pouvoir vous décourager, vous faire comprendre. mais ah, Vous savez, quand vous étiez comme ça, vous étiez, comment on l'appelle, vous étiez croquette. Je ne sais pas si, si c'est croquette ou croquette. Non, mais c'est ce qu'on dit. Oh, à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Si, ah, quand on dit comme ça, par exemple, à une oh, tu étais croquette, qu'est-ce qui se passe Et puis, il va chercher les albums. Les vifs photos là. Et... Qu'est-ce que J'étais croquette. Les problèmes des croquettes sont déjà passés. Le diable, il est rusé, mon frère. Il va t'amener dans cela et puis Tu commences à dormir mal. Tu commences à chercher toutes les pharmacies ou les magasins de produits de beauté. Oui, parce que c'est pourquoi n'achetais pas n'importe quoi. Vous allez abîmer votre peau pour y avoir ceux qui se conchent, qui se mettent, peut-être les, les gens sur Internet ils vont vous faire mettre n'importe quoi. Ils nous ont fait, vous savez, on croit tout ce qu'il y a sur Internet. Il y a une fille qui se rend, oh, si, si vous, êtes, vous souffrez de ceci, alors buvez votre, <coughs> et, et, et, et vous serez gay. Et comment il s'appelle, Djamboulanzambo Alors, j'ai dit, dit, tu n'as pas été maintenant on n'a pas entendu le mot, docteur Djamboulanzambo Non et, et, et, et tout le monde, ah, il a ses mille followers, 1000 Mil followers pour les bois les yeux. Et, et les gens les font, mon frère. Parce qu'il a dit, et puis bon, ben tout ça. Mais c'est ça, en fait, on vous trompe beaucoup, hein vous allez manger les choses, il ne faut pas manger. Vous allez boire choses, il ne faut pas boire, effectivement. Et puis on vous voit avec des, des, des visages qui commencent à pouvoir gonfler. Qu'est-ce qu'il y a, sœur oh, oh, oh, J'avais essayé un produit. Tu as eu, c'est ce produit. C'est diamboulant diamboulant. Mais, mais, mais c'est vrai, frère. Mais bon, bref, nous continuons ici. Et il dit, il regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, Car il avait les yeux fixés sur la remunération. Vous comprenez, frère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 C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Mais maintenant, de tous ceux qui sont morts, là nous allons parler, effectivement. Nous le disons, maintenant, regardez bien, au chapitre 11, où nous étions, nous, le disons, nous avons lu verset 12, il dit, « C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. » C'est la vérité, non ?« Comme les sables qui sont sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter, monsieur. » Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais bien sûr, so, monsieur, oui, monsieur, oui, madame, oui, c'est vrai, nous sommes là. Postérité d'Abraham par la foi. Ah. C'est ce qu'on nous a dit. Donc Abraham a vraiment des, des vérités. Oui, oui, une postérité, c'est vrai cela. Israël, maintenant nous continuons, regardez, on n'a pas fini. Il dit, maintenant il dit, c'est pourquoi dans un seul homme, il dit, comme on peut compter. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui avaient la foi, c'est donc dans la foi, dans la foi, qu'ils sont tous morts. Donc, quand ils sont morts là, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on dit, mais mon frère, vous savez que c'est votre corps qui va être allongé là-bas. Oh, nous disons ici, au son de la trompette de Dieu, à la fin de la gange, effectivement, hein? qu'est-ce qui va se passer Notre Seigneur descendra du ciel. Et qu'est-ce qu'on dit Les morts ah, Christ Ah ressusciteront premièrement. Maintenant mon frère et ma soeur, parce que si toi tu dois en... ressusciter, il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Amen. Amen. Amen. <rire> regardez, vous dites mes frères, mais regardez, frère et soeur. On nous dit effectivement ici que si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons, nous savons qu'il faut avoir la foi. Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont endormis avec lui. C'est écrit. Amen. Donc, il faut croire. Donc, la foi. Donc, ils sont tous morts. Moïse, vous avez que Moïse, vous avez effectivement aussi notre, autre, ici, Job. Job, il est mort. Avec la foi. Dans la foi. C'est pour ça, son corps ne peut pas rester. La foi agissait, monsieur. Même si mon corps, dit mes yeux ici. Pas du voisin. Pas de la voisine. Parce que je ne vais pas à l'assemblée pour les voisins, pour la voisine. Ah non. Ah non. Ah non. Ah ah ah. Parce que je sais qu'un jour viendra où mes yeux se fermeront. Le voisin restera. La voisine restera. Mais le problème, c'est moi. Vous vous souvenez du cri de Job ça c'est quelque chose qui me marque, qui m'a marqué il dit que mes paroles soient les avec un burin il n'a pas dit que les, mes paroles étaient celles du voisin non, mes paroles et puis qu'est-ce qu'il a dit je sais quoi que mon rédempteur ils les ont vu ils ont salué des lois il a vu des beaux. il se des debout. ce qu'il avait vu mais oui, monsieur, la foi rend les choses possibles et aussi palpables. La question qu va se poser maintenant, c'est que quelle sorte de foi moi j'ai? Oui, c'est vrai. Je viens à l'église, on, on, on, on apprend La question va savoir, qu'est-ce que toi tu as comme foi? C'est pour ça que pour que tu comprennes ces choses ici, il faut quelque chose. La foi, elle vient de croire. Ah. C'est écrit dans Romain 10, ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Vous suivez mon frère, vous suivez ma soeur, vous qui êtes assise là-bas, si moi aussi, c'est important que vous puissiez saisir et comprendre. Parce qu'on on peut avoir hein, une foi simplement de l'Église. Nous y allons parce que nous avons toujours été. On n'a pas la conviction. dit, dit parce que je, je vais parce que Dieu m'a convaincu. Je vais parce que je reçois la parole de Dieu. On n'a pas la conviction. C'est probablement parce que parce qu'il s'agit effectivement de ton cousin, de ton frère, de ta mère, je ne sais pas moi qui ça, qu'il s'agit de là-dedans. Mais il n'y a pas une foi. Vous savez, frères et sœurs, c'est. Euh, ah oui. C'est notre foi qui. Vous me suivez Enfin, vous devez suivre la parole. Hein? Vous suivez la parole Vous savez, frères et sœurs, c'est notre foi qui influence notre postérité. Ah oui, ah oui, ça vaut le ça, mais c'est ça, frère, notre foi, c'est pourquoi on dit, bien. nos pères, oui, bien sûr, on va bien sûr que oui, c'est sûr et certain. Vous vous souvenez de, de cet enfant que le Seigneur Isaac, Isaac, il regarde son père, il dit, mais père, voici donc le couteau, voici donc le feu. Dieu te bénisse, ma soeur Maria, pour Noémie. Amen. Mmh. Amen. Bah, j ai, j ai, moi, je ne vais pas chercher à pouvoir citer les noms de Maria aujourd'hui. On peut se poser. C'est pour ça que Dieu avait voulu qu'elle soit là ce soir. Amen. Pour qu'elle réalise que tous les efforts qu'il a toujours fournis, Vraiment. Dieu lui montre le résultat. Oh. Noémie. Amen. Mmh. Enfin, on pense qu'on fait des choses en vain, c'est juste là, là, là, non, non, non, non, non. Quand vous aimez, Dieu voit ce que vous êtes, ce que vous désirez. Voilà qui dit, mais père, voici le feu, voici les couteaux. Il connaît parce qu'il a vu son papa. Comme moi, il aime son Dieu. Alors, où est donc l'agneau pour le... Et vous êtes comédien de la foi, vos enfants seront aussi des comédiens. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Vos enfants vous observent pour voir le sérieux que vous avez quand la parole est prêchée. Ils sont, vous savez, je suis étonné par ces enfants que vous avez autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte L'autre jour, j'étais chez moi. J'ai reçu une photo. J'ai dit, oh, comment on voit. C'est notre frère Coco. je vais te montrer ce que tes petits-fils font ici à la maison. Ils ne savaient pas. Ils a filmé. Qui ça, son fils, qui était avec son autre fils, effectivement, et qui était debout. Il baptisait son frère. Bon, évidemment, pas dans l'eau, mais sur les lits. Heureusement d'ailleurs. Sur... Sur les lits, parce que dans l'eau, papa allait pleurer. On ne sait pas comment. Il allait remonter, son petit frère. Ce que vous comprenez Comme les pasteurs de fait J'ai vu, il avait les fermer, il tenait. Il a, il a baptisé les petits. Et vous êtes assis un pensant qu'il ne voyait pas, il n'écoute pas. Si, il écoute. Ils suivent très bien. Ils vous voient, ils écoutent, même à la maison, ils posent des questions. Ah oui, ah oui, c'est sûr et certain. Vous serez étonnés de pouvoir avoir la comp les dégâts de compréhension de ces enfants en rapport avec... Oui, si je vous rends des témoignages, vous allez tomber par terre. mais ce n'est pas possible. Et même les grandes personnes arrivent, pas. c'est vrai, ils sont petits. Mais ils écoutent, ils suivent, et puis ils posent des questions. Je ne pas seulement sur la marque de la bête, mais si, ce que vous pouvez entendre, vous allez tomber par terre. Je dis, mais comment ça se fait que toi, un petit d'homme, tu peux t'asseoir, écouter et puis après formuler des questions pour poser. Et puis avec une dédiction encore après, ça fait peur, frère. Ça fait peur. C'est comme si nous avons les jugements parmi nous. Ça fait peur. Ah oui. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. En vous, parce que quand vous allez partir, votre corps reste là. S'il n'y a rien, qui va le revendiquer? Je termine par ceci: Élisée Élisée Cet homme de Dieu, ou un des dieux, effectivement, qui était là, parfois même méprisé, comme vous savez, la les Écritures. Mais quand il mourut, oui, et oui, c'est ça la foi. C'est ce qui fait de toi un fils de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est impossible que tu sois un fils de Dieu, que tu puisses douter de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne l'es pas. Vous savez, nous avons eu des tableaux ici. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, nous ne les avions pas vus. Vous les avez vus. Le fils de Dieu, la bonne semence le fils du malin, l'ivraie. Ce qui était dans le fils de Dieu et ce qui était dans l'âme du mal, le fils du malin, vous l'avez vu. C'est lui qui disait aux autres, tu dit, taisez-vous, je le sais. Et il suivait la parole. Très attentif, il répondait, mais il dit, ici, là ici, là, là, là. non, par ta vie et par mon âme, par ton âme, je ne te quitterai pas. Je ne peux pas quitter la parole, monsieur. Non, monsieur, c'est l'amour, c'est l'obéissance, c'est la joie, c'est dans les bons comme le mauvais jour, c'est ma consolation. Oui, c'est vrai. Quand j'ai des cafards, hein, oh, quand les cafards passent, hein, je prends ma Bible. Hein, les cafards s'en vont. Oh frère, j'ai des cafards. Tu n'as eu des cafards. Eh bien, prends l'antica. C'est 100% vrai. Quand Dieu descend. Ah, atmosphère. Et puis il ajoute les maladies. À sa oui. Oui, sa puissance. Amen, bien sûr que c'est la vérité. Vous le chantez, non mais je ne fais que répondre un petit morceau. Mais c'est la vérité. Parce que quand nous chantons là, par sa puissance, et, et, et, que Dieu soit béni pour Anna. Ah, c'est vrai quand même, non Par sa puissance, il guérit. Vous comprenez, non Bon, je ne suis pas la voix. Il mourut donc, Élisée. L'homme qui suivait la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on pouvait dire à gauche et à droite, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était la parole. Reste ici, jamais. Là où tu iras, moi, j'irai. Parce que ça, c'est le chemin que Dieu m'a montré. C'est ma vie, je m'accroche. On avance, j'avance. Tu avances, j'avance. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Parce que je sais que là où tu te trouves, Dieu se trouve. Bien sûr que oui. Quand il mourut, on les prit. Voilà, on s'estvelit effectivement, comme on s'estvelit tout homme. Et oui, puis les années sont passées. Et puis, toujours en Israël, il y a eu un deuil, quelqu'un est mort. Complètement mort, mort, mort, mort, mort. Et puis bon, on a mis dans les linceuls pour, voilà, pour aller l'enterrer. puis sur le chemin la pour enterrer donc la personne qui est complètement mort parce que tout était complètement mort parce que les jours sont passés tout ça mais on va le mettre dans le trou et voilà que quand ils allaient pour pouvoir mettre le trou je crois que ils ont vu l'embuscade des ennemis qui étaient là les gens qui venaient avec les armes pour pouvoir attaquer bon la peur les a saisis quelque chose comme ça je pense que c'est la peur les a saisis et pour sauver leur vie ils ont jeté le corps les les corps, au lieu de tomber dans le trou qui avait tombé, ils ont fui. Et les corps est passé de son trou là pour aller tomber dans le trou où se trouvait le corps de l'homme de Dieu. Amen. Mort bien sûr. mais Sur la terre. Un fils de Dieu, monsieur. Amen. La parole de Dieu en lui. Il avait la foi dans la parole. Mort dans la foi. Et avec la foi et la confiance dans le Seigneur. Quand le corps de cet homme, la mort, a touché le corps de cet homme de Dieu, la vie est revenue. Amen. La puissance, oui, messieurs. Eh oui, c'est cela, mon frère et ma soeur. Je prie pour que vous compreniez. Peut-être que ce sont ceux qui sont en connexion dans différents endroits. Vous savez, c'est quand même une grâce que Dieu peut donner à quelqu'un, que vous vivez avec quelqu'un qui sert Dieu, que vous puissiez reconnaître qu'il sert vraiment à Dieu. Et que vous croyez hein, en cela, que vous le respectiez et que vous croyez la parole comme étant la parole de Dieu. Ça, si vous avez ça, glorifiez Dieu. Amen, Amen. C'est sûr et certain. Parce que la plupart du temps, on ne voit pas. Ce sont ceux qui sont loin. Qui peuvent voir et apprécier ce que Dieu fait. Et comme il dit, ils sont tous morts dans la foi. Et toi, tu vas mourir dans quoi? Pose-nous un peu la question. Si la mort te frappait aujourd'hui, tu mourras. Dans quelles conditions? Si déjà, toi, tu n'as même pas la foi pour croire ce que Dieu dit, pour obtenir aussi ta guérison. Vous savez, l'autre jour, je, je pensais à, à, à ma soeur Maria. Pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tu es dans ma bouche maintenant. Pendant la période où nous avions le corona qui frappait là, mon frère, ma soeur m'appelle pour me dire, mon frère, notre soeur ici, ma femme, et ça ne va pas du tout, il n'arrive pas à pouvoir bouger ni marcher. J'ai dit pardon, j'ai dit ma soeur Marina. Et comme vous savez, cette période-là, le Corona fait ça aussi comme ça, il produit ceci, il produit cela. Je vais vous dire, il est là avec le frère. Alors, quand j'ai entendu cela, c'était au moment où le corona était au summum, là où nous étions, nous enfermés dans nos maisons. Que ma soeur ici et mon frère, parce que je connais ça, que si ma soeur est malade, mon frère Rosario il est malade. Mais j'ai vu comment mon frère Rosario aimait sa femme. Ah, c'est la vérité. C'est à ce moment-là moment que vous voyez les l'éternel qui sont. Alors, quand j'ai entendu qu'il avait ses problèmes, je suis allé vite en pharmacie chercher les scampons pour me mettre, parce qu'il y a une protection quand même. Pour, euh, parce qu'on dit quand quelqu'un, vous entendez que quelqu'un, parce que c'est ce qu'on nous a dit, non Vous entendez que quelqu'un a un problème qui serait suite à, au corona, c'est cela c'est là, mais vous, vous faites quoi Humainement parlant, c'est que vous courez vite en pharmacie, et puis comme c'est quand même ta soeur, tu vas dire, Alléluia, attends, je prie pour toi, là au téléphone, reste là le Seigneur, il peut aussi agir là où tu es. Je n'ai ni couru en pharmacie, ni dit au, à mon frère, à ma soeur, non. La soeur a dit, amène la soeur à l'assemblée. Ah, C'est vrai oui. ou pas Ce serait là. La soeur et le frère, le frère a pris sa femme dans la voiture. Il n'était même pas à ce qu'enfendre. Ah, oui. Pour dire, bon, comme ma, ma femme elle est petite comme ça, on ne sait pas encore ce qu'on a, je me mets des enfendres et tout ça. Et je, non, j'ai vu mon frère venir avec sa femme qui les tient. Ma soeur, Maria, ne veut pas arriver à pouvoir marcher. J'ai peut j'en ai dit, mais pas marcher. Je regardais ma soeur, j'avais des larmes, Je dis mais c'est ma propre soeur. Je prie ma soeur, mon frère est là, j'ai l'ai serré dans mes bras. Elle est là, ma soeur, est-ce que je mens, soeur, elle est là. J'ai serré ma soeur dans mes bras, je elle avait la foi. J'ai dit, ma soeur, tu es une fille de Dieu, tu marcheras. Il dit, frère, je marcherai. Je regardais, il dit, mais mon Dieu, elle a une telle foi. Oui, monsieur. La soeur Maria ne marchait pas, s'il vous plaît. Au membre de corona, et va le pétard, oh monsieur, c'est corona, j'ai dit, mon frère, ma soeur, corona, pas corona, il n'y a pas de problème, tu es guéri. Elle le croyait, frère. Je l'ai saisi dans mes bras. J'ai pas mis de sans de contagion. Frère, frère et nous avons Dieu. Ce n'est pas qu'on va faire, on dit comme ça, pour dire, non, nous sommes passés même dans le feu de l'action. On est, nous ne sommes pas des comédiens pour dire que, oui, on prend, non, on est passé par là. Amen. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. On doit la vivre, frère. Je ne vais pas me barricader. Tu, tu te rends compte, ma propre sœur. Il est j'ai dit, Je me mets dans le Sœur, attends, je mets des gants pour pouvoir prier pour toi, avec des gants en plastique pour ma sœur à moi. Ah, oh, je respecte tout ce qu'on dit. Pas de problème. Distanciation. Je ne vais pas C'est l'expérience. Aujourd'hui, quand je vous venez prendre, moi j'ai vu ma sœur. Je dis quand je la vois marcher. J'ai dit, Dieu du ciel, tu as une fille qui a la foi. Mon frère pleurait, mais il avait foi. Et il m'a dit, le Seigneur agira. Fait. Il m'a dit, ma femme, je ne veux pas. Non, j'ai vu l'amour de mon frère Rosario pour sa femme. Frère, c'est lui qui s'occupait de sa femme. Il m'a dit, mais on m'a dit que c'est pour moi qu'on Il m'a dit, moi, je n'ai rien à faire, c'est ma femme. Je reprends soin même s'il faut. Non, que Dieu te bénisse, mon frère Rosario. Je vu la foi en action, Monsieur. Que Dieu vous bénisse. Ah, levons nous nous allons prier. Tant oui. que voyez oui. comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçons la venue du Seigneur. Nous bientôt te souvrirons. Bien de temps. C'est vous, mon frère, ma soeur. reste encore des frères. Oh,